qui regroupe euh, plusieurs grosses coopératives comme Copenhague, Smart, etc. On s'est regroupés pour porter une parole, y compris au niveau européen, pour dire ça suffit. Euh, les freelances, euh, il faut recréer du droit social pour les freelances. On ne peut pas laisser ces situations les de travailleurs des plateformes euh, qui deviennent asservies à leur, euh, à leur, à leur métier. Quoi. Donc, euh, du coup, le corps social sans arrêt, doit se recomposer et inventer euh, des systèmes pour faire face aux changements euh, profonds de la société. Quoi.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 Alors qu'en fait, on peut tout à fait organiser euh, des structures pour qu'elles vivent encore des choses très très pertinentes. Nous, on bosse avec euh, Smart en Belgique, ils sont 70 000. Euh, et ils sont en ce moment en coopérative il y a, il y a un an. Euh, on, peut, on peut vraiment être nombreux et continuer à avoir des valeurs. Bah, au niveau d'Oxalis dans les Bauges, on était déjà une bande de potes, on avait envie de créer notre job autrement. Et du coup, on a, on a travaillé par rapport aux ressources locales.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 et on a quand même eu la chance en 2014 d'avoir une loi ESS qui en France, même si elle ne va pas assez loin, elle donne quand même quelques billes. Et du coup, sur le plan en tout cas juridique, on a quand même pas mal de possibilités. Depuis 2015, c'est un nouveau statut qui a été reconnu, qui permet du coup de, de développer maintenant ce qu'on appelle la presse CAE. Comment à partir de cette base juridique, on peut continuer à inventer de nouvelles formes d'activités qui correspondent aux freelance aujourd'hui, à leurs besoins.